Comment rendre actifs et conscients les étudiants dans le développement de leurs compétences C'est le pari de l'enseignement Transition en Intelligence Collective de Sciences pour Rennes. Cet enseignement, réalisé en collaboration avec les universités de Rennes 1 et Rennes 2, propose aux étudiants de concevoir, produire et animer un escape game pédagogique. Le but de ce jeu sérieux est de s'échapper en résolvant des énigmes portant sur la géopolitique ou l'histoire par exemple. Ce Serious Game, Créé par les étudiants eux-mêmes est un prétexte pour développer de nombreuses compétences transversales, telles que la gestion de projet, la communication ou l'usage d'outils numériques collaboratifs. Les étudiants analysent leur dynamique de groupe, les forces et faiblesses de leur collectif et s'auto-évaluent. Ils s'investissent énormément grâce à un apprentissage actif et une activité ludique. Les étudiants ont aussi l'occasion de découvrir les Fab Labs, des tiers-lieux dédiés à la fabrication. Afin de créer des énigmes avec des imprimantes 3D ou des découpeuses laser, ils sont coachés par d'autres étudiants en Master Arena 2 qui peuvent les conseiller et les aider à faire avancer leurs projets. Les étudiants apprécient en particulier le travail en équipe interculturelle ou la réalisation d'une production concrète qui fait appel à leur créativité.